Chaud, ayons-nous fait croire que le bonheur c'est la foi de l'avoir plein nos amours, dérision de nous, dérisoire la foule sentimentale, Ma soif d'idéal a Et triste et sans aucun avantage. On nous inflit des désirs qui nous afflient, On ne provoque pas les colères, les Pour les alors qu'on est Pour le sentimental. Attirez pas les étoiles et voix, que les choses pas commerciales, tout le sentimental. il faut voir comme on nous parle, comme on le parle. On oh, nous clôt un chiffon, on oh, nous parle sous l'ital. La, la bouquet du ciel, des un désir qui nous en va. pour de feindre aux enfants pas. Un mieux, un rêve, un cheval, foule sentimentale, ma soif, l'idéal par les étoiles, les voix que des choses pas commerciales, foule sentimental Il faut voir comment on parle, comment on parle, foule sentimentale. On a soif d'idéal. Attiré par les étoiles. Je ne sais pas comment s'y